Ce matin, nous avons rencontré une dizaine de jeunes à la mission locale. L'objectif était de faire rencontrer des entreprises, des chefs d'entreprise bien sûr, et des jeunes qui sont dans le cadre de leur, dans le cadre de leur formation en plein, pleine recherche d'une voie professionnelle. On est allé ensuite au marché de Jonzac. L'objectif était bien sûr de, de concocter un repas ensemble. Donc le chef nous avait donné pour mission de récupérer différents, différents produits, en privilégiant bien sûr les, les produits locaux, régionaux. Et donc c'était pour nous le moment d'échanger avec les jeunes on va dire, de manière un petit peu plus conviviale. intéressant euh, c'était cool de, de parler avec des, des chefs d'entreprise de cuisiner à leur côté euh, puis euh, évoluer à, à leur côté c'était sympa d'aller choisir les produits avec eux euh, de, de chacun exposer notre point de vue euh, pour avoir un résultat à la fin Bah, moi j'ai bien aimé cette journée, euh, j'ai appris à cuisiner tout parce que je ne suis pas trop au cuisine, je suis plus celui qui mange que faire la cuisine, euh, on a appris à, à tes nouveaux métiers, j'ai bien aimé connaître tes patrons, tes environs pour peut-être pouvoir travailler avec eux plus tard. Moi, je suis très satisfait des échanges qu'on a pu avoir. Il est important pour nous d'expliquer un petit peu nos différents métiers, de donner l'envie également à ces jeunes de s'orienter, pourquoi pas, vers nos filières professionnelles. Après, le groupe était suffisamment nombreux aujourd'hui, donc c'était de créer la cohésion entre les chefs d'entreprise et les jeunes, donc ils sont sur des mondes opposés, mais le sujet étant quand même de les rapprocher du monde du travail et les entreprises, de les rapprocher des jeunes. Donc l'action est super bonne, l'idée est bonne. La preuve, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. Euh, en animation cuisine, après, c'est différent bah parce qu'il faut avoir les yeux partout, il n'y a pas nécessairement de niveau. Donc, le truc, c'est de créer l'émulation. Et aujourd'hui, c'était plutôt un super groupe, tout le monde a participé. Euh, voilà, per personne ne s'est caché derrière l'autre, il y avait des bonnes équipes, euh, plutôt équilibrées. Donc, euh, non, non, très belle journée, je suis très content. C'était une, une bonne opération aujourd'hui.